Uh, systems to smart digital systems. Um, yes. And these also um, aid the countries to more effectively um, and accurately adopt and benefit from the WHO uh, health and data recommendations through the digital systems. Which so is the last bit. Uh, for this uh, particular DIK for the &E, Uh, the requirements are based um, on systems that provide the functionality um, of digital tracking and decision support and include, among other components, core um, data elements and decision support logic. Um, and this documentation will be used in this project uh, with the NIH to include um, international WHO uh, recommendations for uh, ANC in the Angular tracker. To uh, improve the government health system, um, informing evidence-based policies and other initiatives. So hopefully this will result in. Uh, the... Désolé pour uh, le problème technique. Uh, je disais qu'on a utilisé uh, les directives pour pouvoir faire des interventions et des recommandations dans le domaine de la santé uh, dans les différents pays où l'OMS intervient. Adapting um, adapting care guidelines into DHIS2 tracker modules for clinical care, um, and so I'm going to walk through a bit of the process of adapting the uh, DAK that we did into a uh, global generic DHIS2 tracker module. So um, within the DAK, you can see that it has a number of components here. Uh, the one that was very helpful for us was this uh, component five of uh, core data elements, because these are essentially spreadsheets that describe um and an ideal uh an ideal system for collecting data on antenatal care expressing the, the WHO guidelines and so you can see here that um that these core data elements are described um for something. oui euh voir sur euh les diapos, les éléments de données qui ont été pris en compte ici on a surligné euh l'âge de gestation qui a été prise en compte lors de nos études sur le terrain pour pouvoir informer les gens en ce qui concerne l'adaptation des guides de l'OMS ou des directives de l'OMS. Maintenant, quelles sont les étapes à prendre en compte lorsqu'on est en train de faire appel aux directives de l'OMS donc, il y a d'abord des directives sur le plan mondial à prendre en compte. En plus, il y a une certaine spécificité euh, des diagnostics. Il y a également euh, des registres euh, que nous, nous avons pris en compte lors euh, de, du travail en Ouganda et également le tracker. Donc, il faut penser à comment faire la transition pour pouvoir quitter d'un logiciel pour entrer dans le DHSE. Donc, on a tout fait pour pouvoir l'inclure tout en prenant en compte les directives de l'OMS. On a réussi à l'intégrer au programme et au modèle de DHSE. Maintenant, pour ce qui est de du programme mère de DHIS2, il y a eu des métadonnées préliminaires où nous avons essayé de faire des études euh, pour les 17 programmes de tracker de DHIS2, non seulement pour avoir euh, différents types d'éléments de données, mais également nous avons un nombre de programmes très élevés que les ont développer pour nous aider à pouvoir mettre en place le DHIS2 lui-même pour que ce soit en conformité avec nos besoins. Ici, il y a euh, des captures d'écran concernant ce que nous avons eu à entreprendre pour euh, les règles du programme. Ici, dans dhs 2 vous voyez ici euh, l'enregistrement. Et, et ensuite, lorsque vous entrez, la première chose qu'il faut faire avant d'entrer quelques données que ce soit, il faut vite faire une vérification. Alors, il faut essayer de faire la recherche et se rassurer qu'il n'y a pas de danger. Vous pouvez voir qu'il y a différentes stations, différentes histoires et de profils. Il y a aussi des modules et il y a beaucoup de calculs qui sont faits. Donc, nous essayons de disponibiliser cette application pour que les autres puissent utiliser ceci. Il y a... N'est-ce pas? Euh, beaucoup de défis, beaucoup de défis. D'abord, par rapport à l'attribut euh, TI, si on les compare avec les éléments de données. Et puis, il y a aussi la comparaison entre la première visite et la visite de routine. Il y a euh, la vérification rapide avant euh, d'entrer et les visites à NC. Il y a aussi des problèmes techniques par rapport aux cartes de terrain. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de régler. Il n'y avait pas aussi euh, l'option Select Multiple dans DHIS2. Je signale que les interprètes ont du mal à, à capter les orateurs, donc vous allez nous excuser. Voilà les différents sujets que nous avons et donc, on a essayé de trouver des solutions. J'ai mentionné que qu'il y avait des ICD-10 codes. Vous pouvez, n'est-ce pas, mettre à jour cela. Vous pouvez trouver, n'est-ce pas, d'autres moyens d'utiliser les ICD-10 codes. J'ai mentionné les, le guide euh, de mise en œuvre des, des directives. Il y a un logiciel complexe avec des codes exécutables. Et, et donc, vous pouvez euh, essayer d'utiliser cela. Une autre chose. Que nous n'avons nous n'avons pas pu faire si vous voulez créer une version mondiale d'un système tracker ceci est vraiment très très important donc il faut développer les règles de programme et tous les autres éléments si vous voulez n'est-ce pas mettre en place cette, ce système et essayer de l'adapter au niveau global. Il faudra euh, collaborer et les pays pourront n'est-ce pas mettre en place des règles de programmes comme vous le voyez ici. Et donc on essaie n'est-ce pas de résoudre ce problème avec la collaboration avec les pays. Et donc, euh, je suis un tout petit peu en retard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Il y a une communauté de pratique où vous pouvez poster vos questions. On va essayer d'y répondre pendant un. Euh, la session. Bonjour. Je suis ici pour représenter euh, un programme de USAID qui travaille sur les données. Je suis ici pour parler de euh, de la supervision de soutien numérique. Cette séance concernait le tracker et nous sommes très, très intéressants par rapport aux implémentations existantes du tracker. Mais euh, c'est aussi important d'utiliser le tracker dans euh, les domaines clinique, C'est quelque chose de très important pour vous, surtout les superviseurs. Et donc, le plan de ma présentation, je vais d'abord vous expliquer un tout petit peu ce qu'est qu Tissu je vais aussi vous parler des activités de supervision. Et on va, je vais vous parler du cadre que nous avons mis en place. Et parler de DHS de pour la supervision de soutien numérique et les perspectives d'avenir. Donc, CHISU, c'est un projet qui se focalise sur les systèmes nationaux, les systèmes des pays. Nous essayons de soutenir les pays pour que les, que les données et actionnables soient disponibles. Nous avons quatre objectifs dans son cadre. Et surtout par le renforcement de la gouvernance et, et nous assurer qu'il y a un environnement favorable pour les systèmes d'information sanitaire dans les pays hôtes augmenter la disponibilité et l'interopérabilité des données sanitaires, surtout les qualités ainsi que les, les, les systèmes d'information et les, les autres objectifs. On va essayer de voir comment développer un cadre qui peut nous aider dans cette supervision. Donc, on essaie, n'est-ce pas, d'évaluer les différents besoins. L'objectif étant de développer un document de directive globale pour la supervision digitale de soutien, supervision numérique de soutien. Il y a d'abord euh, l'évaluation de l'environnement, la consultation, et il faut aussi travailler sur un cadre un cadre et un document de guide. Nous essayons alors de voir comment nous pouvons numériser les composantes. Nous ne sommes pas entrés vraiment de développer de nouvelles applications. Nous savons que les pays peuvent créer des applications eux-mêmes, mais nous voulons travailler ensemble pour assurer, n'est-ce pas, l'interopérabilité. Donc, nous essayons de créer ce cadre et pour savoir ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit lorsqu'on doit euh, numériser telle ou telle composante. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de, euh, de la numérisation de la supervision euh, de soutien? Vous avez tous entendu parler de euh, supervision de soutien. Et il y a d'abord le soignant qui est à la tête, qui est le superviseur, plutôt qui qui est la personne à superviser? Donc, c'est le soignant qui doit être supervisé. Et puis, il y a le gestionnaire et le superviseur. Donc, il pourrait y avoir d'autres de de très fonctionnaires, d'autres soignants, d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et donc ce n'est pas seulement les infirmiers, ce n'est pas seulement les médecins qui sont supervisés, il pourrait s'agir d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Donc, qu'est-ce que la supervision de soutien Ça implique pas mal choses. Il y a d'abord la préparation, la planification, la budgétisation. Quels sont les établissements qui doivent être supervisés? D'où vient l'argent? Quels sont les établissements qui sont, n'est-ce pas, loin et difficiles à accéder? Il y a aussi le reporting. Il y a euh, l'observation directe des soins, l'inspection et les interviews. Et les interviews sont conduites à l'égard des. Euh, fournisseurs de soins. Il y a aussi, n'est-ce pas, la collecte des informations. Et puis, il y a la formation, il y a le suivi et il y a le feedback qui va aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, on doit, par exemple, faire le suivi euh, euh, de, de la logistique, par exemple, et, et le suivi de pas mal de choses. Donc, toutes ces pièces, tous ces éléments sont vraiment euh, importants, sont nécessaires, sont essentiels. Prochaine diapositive. Quels sont les types d'interventions individuelles qui, n'est-ce pas, pourront apporter ce genre d'assistance, ce genre de ce type? Si vous regardez la planification le reporting ainsi qu'est le processus de préparation vous essayez de, de récupérer des données pour mieux comprendre la situation et vous pouvez trouver ces données au niveau de dhs 2 donc, vous aurez besoin de ces données lorsque vous, vous allez euh, assurer la supervision. Donc, en tant que superviseur, il faut aussi prendre en compte les activités de suivi euh, à mener. Et je pense que c'est un facteur très important, et qui explique pourquoi certains établissements euh, échouent lorsqu'il s'agit euh, du suivi. C'est aussi une opportunité de euh, regarder les différents matériels de, de formation. Et en tant que superviseur, vous devez avoir ce genre de matériel. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque vous pensez à tout le système de supervision, il y a vraiment beaucoup de points d'entrée que vous pouvez numériser. Et je pense qu'il faut collaborer pour y arriver alors vous devez vous poser la question de savoir quelles sont les différentes actions euh, à suivre de près alors j'aimerais vous donner un exemple vous montrez comment DHS2 est utilisé pour la supervision. C'est un outil qui a été développé, qui est actuellement utilisé. Il, il y a des composantes qui, n'est-ce pas, aident dans la planification, dans l'évaluation et dans le suivi. Ce qui est en couleur jaune concerne ce qui s'est passé dans différentes séances, voir si les activités qui avaient été mentionnées, qui avaient été prévues, ont été réalisées. Uh, lot of of il y a beaucoup de euh, documentation sur ce système euh, particulier. Et particulier, il y a beaucoup de travail qui est en cours pour à, améliorer et, et le système. Il y a un, document cadre qui sera développé dans ce cadre. Et puis l'année prochaine, nous allons travailler avec les pays qui sont déjà en train de développer des outils numériques de supervision. Nous allons voir comment ces outils sont utilisés. Donc, si vous êtes dans un pays qui utilise déjà ce genre d'outils, nous aimerions vraiment collaborer. Merci beaucoup. Try to find the Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la communauté de pratique pour euh, les poster là-bas. Bonjour à tout le monde. Je suis de la Guinée. Donc, vous allez me permettre de parler en français Tracker need, from the, the paper base to go um, forward the, the the, the So, what we did, what was the reality we did, which step, which step will we step to go forward and we are used to go forward and where we are uh, right now. see how we the nous allons rapidement parler du programme de tuberculose au Haïti, nous allons parler de la transformation numérique de ce programme et nous allons aussi parler des défis et de la mise à l'échelle du programme. J'espère que vous me comprenez. Donc, voilà la réalité. En 2004-2004. Il y avait euh, plus de 12 000 euh, cas euh, de tuberculose confirmés en, en, en Haïti et le taux de mortalité était vraiment très élevé. Le programme national contre la tuberculose à essayer de contrôler les, la résistance euh, aux médicaments et la co-infection euh, tuberculose VIH, ce faisant, il y a une co collaboration très étroite avec les districts et, et les laboratoires au niveau national. Maintenant quelle est la réalité oui, les données sur la tuberculose étaient seulement disponibles pour après chaque euh, trimestre et n'étaient pas vraiment de bonne qualité. Je... Et donc, on a essayé de collecter des données, de, de les partager. Et puis, euh, j'aimerais vous partager les différents objectifs. Les différents objectifs, lorsque nous avons déjà décidé d'utiliser, n'est-ce pas, l'outil numérique, c'était pour améliorer la disponibilité des données. Nous, aussi, nous avons aussi essayé d'améliorer la qualité des données sur la tuberculose, améliorer la disponibilité et la qualité des indicateurs de suivi du programme sur la tuberculose pour ne citer que ces trois objectifs. Nous avons sélectionné un certain nombre d'outils pour y arriver. Il y a d'abord euh, le formulaire de suivi, d'identification de cas de tuberculose. Donc, lorsqu'il y a une personne qui est positive à la tuberculose, on lui donnait ce formulaire, ce formulaire à remplir. Nous avons aussi utilisé l'enregistre registre qui, n'est-ce pas, était sensible aux produits pharmaceutiques. Et nous avions besoin de d'enregistre, d'aliénage et après il fallait aussi un, un registre pour, n'est-ce pas, et enregistrer des cas de résistance aux médicaments. Donc il était très très difficile de numériser tout ce que vous voyez là. Donc il fallait d'abord comprendre les normes et les protocoles. Donc nous avons dû travailler avec, avec le U et P et le programme national de lutte contre la tuberculose. Donc nous avons essayé de collaborer pour comprendre les normes et les protocoles et avant d'avancer, nous avons configuré quatre registres de tuberculose en utilisant le tracker DHS2 et, et le, les protocoles de traitement ainsi que de soins de, de, de tuberculose ont été utilisés avec le tracker DHS2 afin de créer un lien entre les différents euh, registres. Donc, il fallait aussi créer des programmes, des plutôt des indicateurs de programmes ainsi que des tableaux automatiques pour l'analyse de performance en matière de tuberculose. Tracking, tracking, tra and put, put him on the registers. So, that's the process. Donc, on avait besoin de la préduary. Donc, nous avons dû créer des, le personnel soignant. Par rapport à l'utilisation des trackers euh, euh, TB pour la gestion des patients. Nous avons aussi euh, dû former les gestionnaires des données au niveau euh, des districts par rapport à l'analyse des données. Et puis, nous avons disponibilisé des tablettes et des, et des ordinateurs, ainsi que la connexion Internet pour les établissements et, et sanitaires et les districts. Notre approche que nous avons adoptée, c'était celle de l'évaluation continue de la qualité des données et, n'est-ce pas, euh, l'organisation des réunions pour euh, voir ensemble les différentes leçons apprises. Euh, par rapport à la connexion Internet, nous avons distribué euh, des cartes SIM euh, pour aider euh, les différents acteurs à avoir accès à l'Internet. J'ai déjà indiqué qu'il eh, y a eu beaucoup de réunions pour, n'est-ce pas, euh, voir ensemble euh, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. En termes de technologie, voilà ce qu'on a fait. Il y a les registres eh, TB ainsi que les dossiers des patients TB. Il y a les tableaux de bord pour les analyses, il y avait aussi les données pour les entrées de laboratoire, il y a les données pour euh, prévoir les médicaments à administrer, les données pour euh, le rapport aux donateurs, ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir les résultats que nous avons pu enregistrer grâce à ces efforts. Il y a maintenant un nombre croissant de patients qui sont, n'est-ce pas, aujourd'hui suivis à, grâce au système. Euh, de 30 000 patients dans, la, euh, dans le deuxième semestre de 2019 à euh, 64 000 aujourd'hui. Tous les 283 sites sont aujourd'hui suivis et utilisent ce système. Donc entre 2018 et 2021, voyez les résultats. Maintenant, par rapport à la durabilité. Nous travaillons en collaboration avec différents acteurs pour évaluer les données. Et on essaie aussi euh, de nous assurer que les données soient harmonisées. Voilà les tableaux de bord que nous avons créés en utilisant le tracker DHS2. Mais je ne peux pas vraiment terminer sans vous parler des défis auxquels... ...d'avoir... Availability reliable internet connectivity and quality of coverage on the area at the on the countryside, even though we have we have the tablet with which card, so we don't have a good connectivity internet. So we we use the Android version of the DHC tracker. That means we can make the data entry without internet and go on the area that's connectivity with the upload data. Donc, le défi, c'est le, dé le, dé le, dé le, dé le renforcement des capacités, des différents acteurs au niveau des établissements. Un autre problème, c'est la disponibilité de de la connexion Internet, il y a également le défi de maintenir un certain niveau de qualité de données et, n'est-ce pas, avoir accès à ces données en temps réel. Un autre problème, c'est la coordination du rôle de supervision pour, n'est-ce pas, améliorer, pour améliorer la qualité des données au niveau des, des établissements sanitaires. Maintenant, parlons de la mise à l'échelle du programme, donc euh, il y a la capacité de, de traquer et la vaccination euh, contre le, la, la tuberculose auprès des enfants. Il y a aussi euh, cette capacité de traquer euh, les patients qui souffrent de tuberculose, et, mais également... Euh, traquer leurs statut euh, en matière de vaccination contre le COVID-19, l'intégration avec les systèmes d'information sanitaire au niveau de la communauté l'inclusion de tables de bord pour euh, les chefs des programmes contre la tuberculose au niveau euh, des, des établissements sanitaires afin d'améliorer la supervision au niveau de ces établissements sanitaires, améliorer le test, mais aussi la disponibilité de ces tests et des médicaments, sans oublier leur gestion. Et intégrer le, les données du tracker au niveau de la carte sanitaire, Et puis, il faut, faut aussi améliorer l'analyse, améliorer les analyses du tracker, et la visualisation et l'interprétation des données afin d'éclairer la prise de décision. J'espère que mon anglais a été clair et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ampil. Donc, je prie euh, toutes les personnes qui suivent l'interprétation de nous excuser parce que nous avons rencontré un problème. Les orateurs étaient loin du micro et la qualité... Euh, de son n'était pas du tout bon donc veuillez nous excuser